Yé yeah. OK OK UV2 Y'en a qui tirent dans les écoles sous le nom d'Al-Qaïda Pour une fois la police résolve Mohamed Mera et son histoire Ça a trop duré, on ne se réveille pas de ce cauchemar Une pensée en honneur pour les victimes et leurs défuntes histoires J'y pense de trop moi à ce drame qu'il y a eu en Suisse 28 morts dont 22 petits, ils n'avaient rien demandé à la vie Des minutes de silence, mais t'entends plus leur dernier soupir La vie c'est pire, la mort n'est qu'un dernier souvenir On ne le sent pas une fois passé de l'autre côté, Mais on s'en rend compte quand les vagues se forment sur les joues des poteaux Et ça a trop duré T'es choquant donc ils ont censuré A Liège tu te rappelles mon frère de tous ces gens tués Des accidents, de train, des crashs en avion Des imams assassinés pour différentes religions Et ça a trop duré, mais ils n'en ont jamais assez Faut qu'on l'affronte mon frère, notre Dieu passé la vie dehors, mais que le, le dégâts sort de, de la délacance à l'enfermement, C'est comme une absence, c'est autrement. Je connais la misère, mon poids fort, et c'est la tête et, et attendre à la mort. Quatra, je club, vol d'alcool, le tourner le bédo, toujours foncé. Je regarde le, le ciel étoilé, étoilé en disant que cette vie ne, ne tient qu'un que la vie ne tient qu'un fil, que les oiseaux ne chantent que quand il fait beau. Que le ciel pleure quand le sang coule et mon âme sourde grâce à la guérison de mon cœur, à tous ces jeunes des prisons qui ont envoyé de chance. J'ai jamais eu cette constance en visant la libération. Je rattrape mes erreurs, je suffis et je m'exprime en écoutant ce rappeur qui m'a toujours. Donner la force d'attendre mon dos, de reconnaître mes torts en passant de la culpabilité à la sérénité, sans oublier la dépression et le pardon, et la pire démarre à la vitesse d'un coup de pression.